bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous annoncer officiellement la sortie du programme Manifestez vos désirs c'est vraiment avec une grande joie que je vous propose ce programme qui me tient à cœur. c'est en fait mon programme chouchou parce qu'il est vraiment euh, l'issue euh, d'un certain nombre de processus de transformation puissantes qui ont contribué à changer ma vie euh, bonjour et bienvenue à tous Bienvenue Elia qui ont participé à changer ma vie. Ça a été vraiment le fruit de réflexion d'un long chemin spirituel aussi pour moi, dans lequel j'ai déjà confronté pas mal d'outils que j'ai regardés, que ce soit sur YouTube, des stages dans lesquels je me suis inscrite, et dans lequel en fait, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, on a plein d'outils, des stages qu'on fait, on a des outils un petit peu de partout, la communication non violente, l'intelligence émotionnelle, c'est ok, des méditations, des pensées positives, méditation de pleine conscience. Mais la question, c'est comment on recoupe tout ça. Et l'essentiel, en fait, pour moi, c'est de se dire « Ok, j'ai tout ça. Hein, J'avais de la difficulté à recouper tout ça pour avoir vraiment un programme complet qui me permet d'aller de A à Z entre le traitement, la libération d'un blocage jusqu'à la transformation concrète de ma vie. Et, euh, et donc, je me suis vraiment penchée pour avoir un programme qui soit vraiment euh, cohérent et complet. Et ensuite, il y a aussi autre chose qui m'a motivée à, à créer ce programme. C'est aussi parce que dans mon parcours moi-même, j'avais qu'une seule une intention, c'est un sortir de mon passé, m'offrir une autre histoire que celle que j'ai pu vivre, et aussi de me dire, la question était vraiment comment faire, comment faire pour être libre de mon passé, comment faire pour être retrouver la paix dans mon cœur, mais aussi pour m'offrir la vie que je désire vraiment Comment je peux avoir l'accessibilité à tout ce que je désire Et c'est vraiment dans cette conscience et cette volonté de récupérer mon pouvoir dans ma vie que, que mon chemin en fait, s'est tracé dans vraiment la, la quête de processus le plus efficace possible. Mais surtout, pour moi, la notion du temps est importante dans lequel j'ai des résultats. Processer pour processer, c'est une chose mais s'il n'y a pas de résultat pour moi ça ne m'intéresse pas donc c'est ainsi que j'ai reçu durant mon parcours des processus en écriture intuitive que j'ai appliqué moi même ça m'a permis de transformer ma vie et aussi j'ai affiné avec le temps puisque j'ai évolué moi même j'ai changé de fréquence et de conscience moi même aujourd'hui le programme manifester vos désirs est donc un programme qui est pour moi le plus abouti et le plus puissant de ce que je peux trouver aujourd'hui à ce jour euh, dans, ce que je, dans ce que je peux vous proposer. et Je suis heureuse justement de vous partager, parce que c'est vraiment ça qui, qui compte pour moi, de partager toutes ces pépites euh, qui m'ont permis euh, de transformer ma vie de manière radicale et de changer ma trajectoire de vie. Euh, alors, il euh, y a autre chose qui me venait là, en même temps que je vous parlais. Euh, bon, ça viendra tout à l'heure. Ok. Alors, le programme... Manifestez vos désirs c'est un programme comme je vous ai dit qui est complet dans lequel vous allez retrouver des outils et des processus qui vont vous permettre à la fois de déprogrammer vos blocages de a à z et aussi de reprogrammer votre vibration intérieure pour augmenter les chances de manifester ce que vous désirez vraiment ces deux volets qui sont complètement différents justement, mais qui sont que vous, qui, que vous avez besoin d'intégrer pour vraiment aboutir à ce que vous désirez vivre. Alors, ce programme est composé de dix processus de transformation qui sont à la fois basés sur la quantique, sur la neuroscience, sur la spiritualité, sur l'intelligence émotionnelle, sur la méditation de la pleine conscience. Ces dix processus de transformation comme je vous ai dit tout à l'heure, sont vraiment puissants. Ce sont des processus, quand vous les appliquez, votre vie change. Il faut vous attendre à ça. <rire> Puisque c'est ça, en fait, l'objectif. C'est que vous allez avoir des résultats concrets, mais aussi des résultats qui vont être pérennes dans le temps. Et aussi, et c'est important pour moi, des résultats immédiats. Vous allez avoir des transformations qui vont se faire immédiatement. Et ça, ça fait du bien. Donc, ces processus, je les ai reçus en écriture automatique tout le long de mon parcours. Ensuite, je les ai testés, je les ai réajustés. Je les utilise toujours aujourd'hui. Hello, bienvenue Olivia. Je les utilise toujours aujourd'hui dans ma vie personnelle, au quotidien, pour libérer mes blocages et aussi euh, me permettre de vivre ce que je désire vivre vraiment mes rêves aujourd'hui ne sont pas quelque chose que je mets quelque chose quelque part dans une to do list dans quelque chose que je projette mes rêves aujourd'hui est une réalité que je construis et ça ça fait du bien ça fait du bien de se dire qu'on a les moyens et le pouvoir de matérialiser véritablement ce que l'on désire et qu'on devienne d'une certaine manière euh, proactive ou bien euh, qu'on puisse volontairement initier la réalisation de nos rêves sans attendre que le hasard ou que la vie elle nous amène non j'ai envie de vivre j'ai envie de faire un grand voyage je le matérialise maintenant j'ai envie que l'argent rentre maintenant je le matérialise maintenant j'ai envie de rencontrer le grand amour je le matérialise maintenant et de pouvoir se dire de faire cette connexion de dire voilà ce que je désire et j'ai les moyens de le faire mais c'est extraordinaire, ça, ça nourrit pas l'espoir en soi. L'espoir, on n'est pas à ce stade-là. Ça nourrit une telle joie de se dire « Mais j'aime ma vie, j'aime ma vie parce que je peux avoir accès à ce que je désire et à tout ce que je désire vraiment. » Et ce programme, c'est vraiment mon intention, c'est de vous transmettre justement tous ces processus afin que vous puissiez, d'une certaine manière, une fois inscrit, vous avez tous les éléments, les outils, les clés, comment faire pour que Justement, vous puissiez dire, ah oui là, j'aime ma vie parce que tout m'est accessible et je peux tout vivre et je peux tout avoir et j'ai les moyens de le faire et je sais comment faire. Ces processus de transformation sont aussi des processus que j'utilise justement dans mes coachings et dans mes accompagnements c'est la raison pour laquelle ben, ça marche assez vite ça les, les personnes qui s'y inscrivent ont des résultats assez rapidement ils sont même parfois très étonnés de dire ah c'est fou ça s'est fait aussi simplement mais ça s'est fait ben oui parce qu'en réalité quand on quand le quand il un processus qui est clair il suffit d'appliquer il suffit d'appliquer c'est aussi simple que ça <rire> voilà Ok, les processus dans ce programme, les 10 processus de transformation que je vais vous transmettre, vous pouvez justement les appliquer et dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire si vous avez envie de traiter des sujets par rapport à l'amour, la rencontre ou bien aussi développer votre business. Pourquoi Parce que tout est une question de reprogrammation, de déprogrammation de vos blocages et de reprogrammation de votre vibration intérieur, avec des subtilités dont ce programme vous apporte les outils justement pour y pallier. Euh, donc, durant, quand vous vous inscrivez dans ce programme, euh, manifestez vos désirs. C'est à la fois un programme de transmission de ces dix processus de transformation, de leur mise en application. C'est aussi un programme euh, d'intégration. Vous allez intégrer la, la, mise en, la, la mise en application de ces processus, mais surtout, surtout vous allez l'intégrer dans le sens où vous allez transformer votre vie. Donc quand vous venez me voir dans ce programme, à la fois vous allez sortir de cette boucle infernale dans laquelle vous êtes et vous allez vraiment vous offrir un renouveau, un nouveau, une nouvelle réalité de vie et en même temps dans cette mise en application par rapport à vous même vous allez apprivoiser les outils c'est la raison pour laquelle ce processus enfin ce programme dure deux mois et demi qu'il y a un réel suivi pendant ces deux mois et demi que euh, les les modules de transmission vont être intercalés par une mise en application au quotidien pour vous et des coachings euh, collectifs et individualisés afin de permettre des réajustements et donc quand vous ressortez de ce de ce programme non seulement vous avez transformé vraiment votre vie mais vous savez comment faire ça veut dire que vous devenez pour moi des maîtres de la transformation et de la manifestation il y a une maîtrise euh, de ces outils qui pour moi est vraiment importante dans ma mission vraiment de, durant ce programme quelle est la particularité de ce programme la particularité de ce programme, c'est que ce n'est pas un programme avec un outil. Non, c'est un programme qui est complet. Parce qu'avoir un outil et un autre dans votre panier, ça c'est quelque chose que vous avez déjà fait à l'heure actuelle. Mais votre vie, elle a peut-être un petit peu changé, mais il y a des choses qui reviennent en boucle. La question c'est pourquoi C'est tout simplement parce que c'est un tout. Il faut que la recette contienne des produits qui soient complémentaires et qu'il y a vraiment une alchimie qui se crée. De façon à ce que la magie que vous voulez vivre puisse se vivre concrètement. Donc ce programme justement est un programme où, les, où tous ces processus ont une cohérence l'une après l'autre. Il y a des étapes à suivre, on ne peut pas sauter les étapes. Et quand vous respectez vraiment les étapes, vous voyez par vous-même que les résultats sont bel et bien là. Les transformations sont bel et bien là. C'est intéressant parce que quand on a envie de changer notre vie, nous avons besoin de prendre conscience déjà de notre espace intérieur. Comment ça fonctionne Comment pourquoi les blocages sont là D'où ça vient Quelle est la lecture Où se trouve votre blocage exactement Ça c'est ce que vous allez apprendre. Et au-delà de cette mise en connaissance de, de ce qui se passe intérieurement en vous, il y a aussi le fait de comprendre comment la vie fonctionne. La vie, il, il y a des lois. Il y a des lois de la nature. Vous avez besoin de savoir comment interagir avec votre environnement euh, vibratoire. Et de cette façon-là, dans cette connaissance et dans cette conscience, que, effectivement, vous allez vraiment pouvoir manifester absolument tout ce que vous désirez. Donc, ce processus est donc, comme c'est une boîte à outils, où vous avez tous les processus, mais des processus qui, qui se complètent entre elles. Donc, vous vous inscrivez dans ce programme. En ce qui concerne le développement personnel et la spiritualité, eh ben vous, en avez, vous allez avoir une compréhension globale et claire. La majorité des personnes qui ont déjà fait ce programme, j'ai déjà des personnes qui ont eu un long chemin spirituel, par exemple, mais la majorité n'ont plus besoin d'aller voir des vidéos sur YouTube. Tout est là. Ils ont tout entre les mains. C'est super clair. Ils ont même des niveaux de de comment dire, des grands maîtres spirituels dans lesquels ils partagent des choses pour eux c'est très clair parce que cette spiritualité devient une, une spiritualité manifestée et ancrée donc ça prend du sens mais pour ça, pour que cette spiritualité et ce niveau de conscience puisse se vivre en vous s'ancrer en vous euh, et, et se vivre dans votre quotidien et eh ben il y a un processus pour ça D'accord Et moi, je suis vraiment contente de vous le partager. <rire> Donc, ces processus sont des processus puissants. C'est quand même des processus d'un certain niveau. Et c'est important pour moi de vous le dire. Donc, les personnes qui sont faites euh, pour ce programme, c'est des personnes qui sont déjà initiées au développement personnel et à la spiritualité. C'est important pour moi de vous le dire. Ce programme est aussi fait pour vous si vous avez vraiment ce désir d'autonomie. L'autonomie dans la lecture de vos blocages, l'autonomie dans la déprogrammation de vos blocages et aussi comment réhabiliter, reprogrammer votre vibration intérieure, comment encoder vos désirs pour que ce que vous voulez vivre eh ben, puisse se manifester là immédiatement dans votre vie. Donc cette autonomie, elle est, elle est vraiment au cœur de ce programme. Ce programme, il est aussi fait pour vous. Du coup, si vous avez envie de sortir de cette dépendance, des thérapeutes et que vous ayez aujourd'hui envie de dire j'ai envie de prendre ça en charge totalement ma vie, mon bien-être euh, et, et aussi récupérer vraiment ce pouvoir de changer de trajectoire de vie, de changer votre destin et c'est là où la quantique va vraiment rentrer en jeu dans le sens où vous avez les rênes entre les mains, vous récupérez votre pouvoir grâce à ce, ce programme et vous construisez votre vie vraiment. Donc, vous devenez vraiment des maîtres de la transformation et de la manifestation. Ce programme est aussi fait pour vous. Si vous êtes coach ou thérapeute et que vous avez envie de vous développer, de développer votre accompagnement aussi dans la Et eh bien, tous les processus que je vous partage là sont les processus que j'utilise moi-même dans, dans, dans mes coachings et dans mes programmes. Donc, je pense que ça peut être vraiment d'une grande aide pour vous. Parce que vous allez voir qu'à ce moment-là, quand vous les mettrez en application, eh ben, vous, vous, vos patients vos clients vont avoir des résultats assez rapidement. Et ça, c'est top. <rire> ça, c'est vraiment top. Alors, la question, c'est quels sont, les, je vous parle tout à l'heure, des dix processus, justement, de transformation que je vous transmets durant ce programme Manifestez vos désirs. Le premier processus, c'est le processus de la lecture 5D qui va servir à cibler, à lire et à cibler vos blocages inconscients de manière précise. Le deuxième processus, c'est le processus de déprogrammation de vos blocages. Le troisième processus, c'est le processus de reprogrammation de votre vibration intérieure. Vous encodez les codes de ce que vous désirez vivre pour que cela puisse se manifester naturellement. Le quatrième processus, c'est le processus de choix des possibilités. Je l'utilise très, très souvent quand je vis une situation là, dans mon quotidien, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Une situation qui ne me convient pas, donc une réalité qui ne me convient pas. J'ai envie de changer cela, là, ici et maintenant. Et le, ce processus de choix des possibilités, c'est vraiment assez puissant. Parce que de cette façon-là, vous allez vraiment choisir intentionnellement la réalité que vous voulez vivre. Si la situation là ne vous convient pas, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres voies possibles. Donc là, c'est le choix des voies que vous allez emprunter. Donc, ça, c'est un processus que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le processus forcément de la libération de vos émotions. Ensuite, le sixième processus, c'est comment faire sauter vos peurs. Il y a vraiment un module sur les peurs parce que je pense que ça mérite vraiment. Un, un... Il y a une façon de les traiter justement. Pour que de manière quantique et vibratoirement parlant euh, les champs des possibles puissent s'ouvrir à vous ensuite le septième processus c'est le processus retrouver la paix avec votre passé vous n'avez pas besoin de traiter blessure par blessure et attendre que ça se passe pour que, pour vous sentir en paix il y a des moyens il y a des moyens justement pour euh, vous retrouver la paix avec votre passé euh, parce que tout simplement, nous allons traiter la boucle dans laquelle vous êtes, qui est la boucle qui est à l'issue de votre histoire. Donc l'idée vraiment, c'est comment faire pour sortir de cette boucle dans laquelle vous avez l'impression de revivre des situations répétitives ou des émotions vécues dans le passé de manière répétitive. Ce processus, il est vraiment... Euh, moi, je, moi, il m'a changé ma vie, hein, littéralement. Et puis, il y a un processus que j'appelle recadrage et recentrage. On se perd souvent, <rire> très rapidement. Notre mental nous amène très vite, nos peurs, nos émotions. Recadrage, recentrage, en l'espace de deux minutes, vous revenez au centre, vous vous recentrez, vous vous recentrez dans ce que vous désirez vivre, vous, vous débranchez immédiatement vos peurs et vous vous rebranchez immédiatement dans votre désir. Et ça, ça fait du bien. Ensuite, le neuvième euh, processus, c'est une méditation quantique. Très important, pourquoi parce que cette méditation, elle va vous permettre de monter immédiatement en fréquence. Parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir euh, une conscience très haute de qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment une reconstruction identitaire dans cette méditation. Donc c'est une reprogrammation d'une nouvelle version de vous à une certaine fréquence. Autrement dit, une nouvelle version de vous où... Absolument tout est là, la confiance est là, l'amour est là. La, la, la notion de l'abondance n'est pas un concept, c'est quelque chose que vous allez reprogrammer et ressentir en vous. Et ce, cette méditation quantique, elle est. Pff, pff, <rire> Il y a un avant, et un après, c'est certain. Parce que. Wow, la, lutte, la, la lutte se dissout immédiatement. La notion de lutte, c'est. Tellement, euh, on, on, on découvre ce que c'est que de recevoir naturellement. On découvre ce que c'est quand les choses viennent à soi naturellement. Mais cette méditation-là, c'est ce qui vous permet de le faire. Ensuite, il y a le dernier processus que j'appelle le, le processus d'intégration du futur moi. Parce que c'est comme si, par exemple, si aujourd'hui vous êtes pauvre et que votre identité elle est sur l'insécurité financière, je suis dans l'insécurité financière, je suis pauvre, vous avez beau faire des pensées positives pour devenir riche, si votre identité, et ça c'est justement le processus sur la méditation quantique qui va vous aider à, faire, à imprimer ça vraiment dans votre subconscient et votre vibration intérieure, si vous n'avez pas imprimé que vous êtes riche, mais que vous ne le ressentez pas, vous ne l'incarnez pas, je peux vous garantir que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La boucle, vous êtes dans cette boucle où l'insécurité financière va revenir à vous. Vous avez beau tout faire, les actions pour gagner de l'argent, vous épuisez à gagner de l'argent, vous, vous, vous allez voir que in fine, in fine, cet argent que vous gagnez, vous allez le perdre. In fine, malgré tout l'argent que vous allez gagner, la sécurité financière reste permanente. Donc, pour sortir définitivement, vous avez besoin de quitter cet ancien moi pour imprimer en vous, un, justement imprimer en vous un futur moi. Et ça, justement, ce processus va vous aider à faciliter votre processus. Voilà. Hello Virginie et bienvenue. <rire> Maintenant, du coup, qu'est-ce que ce programme manifesté vos désirs vous apportent réellement. Qu'est-ce que vous y gagnez quand vous venez? La meilleure façon pour transformer notre vie, peu importe notre passé en fait, la question, notre ici et maintenant ne dépend pas de ce qu'on a pu vivre dans nos passés ou de nos blessures. Et ça c'est extraordinaire. Notre ici et maintenant, elle dépend de notre capacité à savoir comment faire pour sortir de ces schémas bloquants. Quand on sait comment faire, c'est l'autoroute pour vous. Et en fait, ce programme, c'est ce qu'il vous apporte vraiment. C'est-à-dire que vous allez apprendre à avoir une meilleure compréhension de vous-même. Pourquoi est-ce que vous fonctionnez de cette façon-là Est-ce que ce fonctionnement est positif ou tragique pour vous pourquoi est-ce que votre vie est ce qu'elle est et pourquoi elle ne peut pas être autrement Pourquoi vous vivez ces blocages-là particulièrement Cette compréhension-là va vous permettre de mieux vous comprendre, mais du tout coup de mieux comprendre les autres. Mais c'est cette compréhension-là qui va vous amener de la lucidité et de la conscience sur ce qui se joue pour vous. C'est indispensable, c'est le point de départ. Vous imaginez souvent quand on a envie de transformer les choses, vous faites des programmes, hop, les gens se précipitent sur les clés de transformation. Mais oui, mais on transforme quoi De quoi il s'agit Enfin, Il s'agit de quel blocage Pourquoi d'ailleurs Est-ce qu'il faut tout dégommer Est-ce qu'il y a quand même des choses qui restent écologiquement importantes pour, pour soi il y a vraiment un vrai questionnement parce que moi, je me rappelle de mon parcours avant où j'ai appliqué des, des, ce qu'on m'a dit, des processus, des outils. On m'a dit, bah, c'est ça qui est bien, c'est super, il faut apprendre à être seul et être seul. Mais enfin, ça a été terrible, ça a été d'une violence pour moi. Comment on peut enregistrer un processus qui va nous faire du bien à travers, à travers un chemin de violence Il y a quand même quelque chose, qui, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. Quand on fait un cheminement pour être bien, par amour, pour soi, on effectue un cheminement pour, pour retrouver la vie qu'on désire vraiment, pour retrouver l'amour avec le grand A, pour se reconnecter à l'argent qu'on mérite. Pourquoi est-ce que ce chemin doit être dans la violence Il y a un problème, mais il y a un problème d'écologie. Parce qu'effectivement, et c'est ça en fait, c'est cette subtilité qui va être vraiment importante dans ce programme, c'est que les processus de transformation en tant que tels, ils vont être ajustés, vous allez apprendre à les manier en fonction de votre propre écologie. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être écologiques pour vous. Je veux dire, aujourd'hui, je comprends bien, dans, et, et, et c'est la même chose pour les personnes que j'accompagne, que chacun a son mode de fonctionnement. Il y a des choses à laquelle il ne faut pas toucher. Et parce que ça fait partie de notre histoire. Ça, ça fait partie de notre, notre histoire. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a souffert D'être seule, de se dire, ah ben là, il va falloir être seule. Non, cette personne, elle a besoin d'être en lien. Cette subtilité-là, elle va changer tout dans la, dans, dans la manière dont elle va se reconnecter à elle-même. Donc, la compréhension de soi est importante. La deuxième, c'est qu'une fois que vous, avez, vous comprenez mieux pourquoi, comment vous fonctionnez, ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, là, vous allez avoir... Une réelle clairvoyance sur vos blocages vous allez faire un tri sur ce que vous considérez être un blocage pour vous et ce qui considère être un pilier parce que parfois on peut être blessé par notre histoire mais ça crée un élan vraiment d'amour de soi on va pas tout enlever vous voyez il ya des expériences passées qui, qui génèrent euh, vraiment cette envie d'excellence dans lequel le perfectionnisme est au service justement de cette excellence qu'on désire donc Voyez bien qu'il y a des choses, il y a vraiment des subtilités. Donc, vous allez avoir une lecture très claire des blocages que vous auriez besoin de, de déprogrammer. Et puis, ce programme va vous permettre justement d'avoir les outils. Tout est là. Tout est dans ce programme. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous avez un gain de temps énorme. Tous les processus sont entre les mains. Mais en fait, ce n'est pas juste avoir des processus. Ces processus sont d'une efficacité incroyable. Vous appliquez, vous avez des résultats. C'est aussi simple que ça. Vous appliquez, vous avez des résultats. Et pourquoi? Parce qu'on utilise une mécanique d'ensemble qui est la quantique, qui est la neuroscience par le mécanisme du cerveau. Donc, c'est vraiment c'est une approche qui est holistique dans lequel tous les aspects de vous sont tenus en compte. Et c'est ça qui est important. Vous voyez? Parce que vous voulez changer votre vie. Si vous traitez que le mindset et les pensées positives, ce n'est pas suffisant. Je veux dire, c'est comme si votre corps, vous dites que votre corps, vous n'êtes qu'un bras. Mais avec un bras, vous ne pouvez rien faire. Votre corps, c'est un ensemble. Et c'est la même chose. Vous traitez les, les, les vos émotions et vous êtes super expert en méditation. Ce n'est pas pour autant que vous allez transformer votre vie. Vous allez apaiser vos émotions ça va faire du bien nickel mais vous allez passer votre temps à accueillir vos émotions parce que vous allez toujours être confronté excusez moi à des situations de merde donc en fait la question c'est juste est ce qu'il y a un moment donné on peut tenir compte de tous ces aspects de soi à différents étages de l'humain et de l'âme aussi de façon à ce que dans ce plan global, il y ait des processus comme celui dans ce programme, des processus qui permettent justement d'avoir un traitement d'ensemble. Et c'est ça, c'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir des résultats immédiats, concrets et pérennes dans le temps. Voilà. Et euh, ce que je vais vous dire aussi, c'est que ce qui, est, ce qui est vraiment chouette dans ce programme, c'est que vous allez vraiment changer la trajectoire de votre vie. Vous allez vraiment changer votre destin. Vous allez tracer votre vie là où vous voulez qu'elle soit. Et de se dire, waouh, j'ai le pouvoir de le faire. Mais oui, parce que la vie vous a donné ce pouvoir inné qui est votre pouvoir créateur. Mais la question c'est comment en faire bon usage justement pour que ce pouvoir qui est là en vous, qui sommeille en vous, puisse être euh, au service de votre vie au service de vos rêves, au service de vos désirs, pour que vous puissiez enfin vous dire wow, « Waouh, quel que soit ce que j'ai pu vivre en fait ?» Ici, là, ici et maintenant, j'ai en moi, comme tout le monde, le pouvoir de tout changer. Et j'ai le pouvoir de tout vivre. Ok. Le fait de savoir comment faire, n'avez pas besoin de réfléchir vous n'avez plus besoin de chercher sur youtube vous n'avez plus besoin de rien tous les processus sont là entre vos mains et de vous dire qu'à partir de cet instant vous allez être inscrit dans ce programme et à vie et à vie la peur la peur va vous quitter même s'il ya des moments où vous auriez peur de certaines choses dans votre vie vous saurez les libérer vous saurez les dégager vous saurez les mettre à leur place mais il y a une chose c'est que quand on, on a vraiment cette, ce, ce ressenti à l'intérieur de soi, de dire wow, « Waouh Je peux tout vivre !» C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vous voyez Donc, ça c'est ce que vraiment, c'est ce, ce, ce que ce programme vous apporte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez vraiment ressentir en vous qu'il y a zéro limite. Zéro limite dans ce que vous désirez. Ça, ça fait du bien. D'accord Donc, ce programme va vous permettre vraiment de construire une nouvelle réalité de vie et un nouveau paradigme. Vous, vous quittez l'ancien monde, vous quittez définitivement l'ancienne réalité dans laquelle vous êtes et vous reconstruisez vraiment une nouvelle construction identitaire parce que vous allez complètement, comment dire, quitter votre ancien moi avec l'ancien mode de fonctionnement pour grandir dans cette conscience de qui vous êtes vraiment. Voilà ce que vous y gagnez dans ce programme. Donc moi, voilà. OK. Comment ça se passe Comment ça va se dérouler, ce programme Donc ce programme est constitué de 10 modules. C'est-à-dire que 10 modules dans lesquels il va y avoir les transmissions des 10 processus de transformation. Ces transmissions de processus de transformation vont se faire en présentiel sur Zoom. Et d'autres, certains vont se faire en présentiel, d'autres vont se faire justement sous forme de bibliothèque ressources. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces modules de transmission, nous, vous allez aussi avoir des modules d'intégration. C'est la raison pour laquelle les modules de transmission des processus vont être intercalés de mise en application de ces processus dans votre quotidien, vous transformez vos vies, vous faites sauter vos blocages, ça fait du bien, d'accord Et en même temps, nous allons avoir des coachings collectifs et individualisés ensemble pour réajuster vos transformations et donc la maîtrise de ces processus. Donc, durant deux mois et demi, vous allez être avec moi, je vais vous suivre, je vais être au plus près de vous pour que vous puissiez transformer votre vie. Et aussi devenir des maîtres de la transmise de la transformation et de la manifestation il y aura un groupe facebook privé qui va être mis en place de façon à ce que ce suivi puisse se faire à tout moment vous me posez vos questions et moi je serai vraiment ravie de vous amener un éclairage à chaque fois autre chose qui est quand même un réel avantage aussi, c'est que dans ce programme, je vous offre un coaching one-to-one -one pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et vous allez voir que vous allez bien apprécier d'aller creuser justement ce que vous avez besoin de dégommer. Bien, alors, nous commençons bientôt. Ce programme commence le 11 février. Ça sera du 11 février au 23 avril, euh, au 14 avril. Ça, sera, ça se fera le, ça, les samedis après-midi sur Zoom. Donc, où que vous soyez, vous pouvez participer à ce programme. Les inscriptions, vous pouvez les faire déjà au préalable sur mon site internet ou sur mon lien euh, bio si vous êtes sur Instagram. Euh, un peu, Il est important pour moi de vous dire que vous êtes un petit groupe de six personnes parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste un... Un programme de transmission, c'est aussi un programme d'intégration. Pour changer votre vie, vous avez besoin de changer déjà vous-même. Vous avez besoin de changer votre structure identitaire. Vous allez vivre une réelle transmutation de vous-même parce qu'il s'agit ici de sortir de votre boucle pour construire une, créer une nouvelle version de vous-même. Voilà. Donc j'espère que euh, vous êtes aussi enchanté que moi. <rire> en tout cas, bah, c'est vraiment... Ouais, vraiment... Je serais vraiment ravie de vous accueillir dans ce programme et de vous transmettre euh, tous ces processus. Parce que je sais qu'il y aura un avant et il y aura un après-programme. Votre vie, elle va changer littéralement. Et euh, pour ceux qui sont coachs et thérapeutes, euh, vos séances d'accompagnement vont prendre une autre tournure. et euh, Très clairement. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre. Euh, sinon, ne, voilà, les places sont déjà à disposition, il reste six places, donc euh, six places disponibles, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie, euh, je vous remercie de m'avoir écouté. je vous remercie de votre confiance, et euh, moi je vous dis à très vite. Voilà, de l'autre côté, pour le programme. Allez, à bientôt, je vous souhaite une belle journée.